Oui, bonsoir. S'il fallait une démonstration que la gauche est bien vivante, même si les partis de gauche vont mal, c'est bien cette réunion. Et je voudrais remercier Nathalie, parce que quand on a entendu les échanges qui ont eu lieu, on voit qu'il y a un profond désir de gauche qui va bien au-delà de tout ce qui différencie les partis politiques. Alors, moi j'ai eu la chance d'être le député de cette circonscription, élu par toute la gauche, deux fois de suite. Et j'ai un espoir, c'est qu'il se passe la même chose dans un contexte qui est extrêmement difficile. Je pense que les combats que Nathalie a menés quand elle était maire d'arrondissement illustrent ce dont on a besoin aujourd'hui. Elle a mené des combats formidables pour les droits de l'homme. C'était remarquablement exprimé par les chants de la chorale. Elle a mené des combats formidables pour le droit au logement, pour le droit à la culture, pour, le... pour tous les droits fondamentaux. C'est ça la gauche. Et je pense que Nathalie, qui se présente comme candidate citoyenne, est mieux placée que quiconque pour rassembler la gauche à un moment où c'est difficile pour elle. Il ne faut pas se faire d'illusions sur les élections qui viennent. L'espoir de ce gouvernement, euh, c'est de faire ce qu'a était à mon avis le grand défaut de la Ve République, c'est-à-dire de construire une majorité soumise. Une majorité soumise qui permettra de faire passer des lois que les Français ne voudraient pas, par ordonnance, simplement en demandant à des parlementaires de se contenter de voter une fois et puis de laisser faire. Eh bien ça n'est pas le rôle de l'Assemblée Nationale. Le rôle de l'Assemblée Nationale, le rôle du député, c'est rappelé d'ailleurs la première fois quand on va à l'Assemblée, on vous dit « n'oubliez pas que votre mandat est personnel ». Certes, il y a des partis politiques et il en faut pour la démocratie, mais il y a aussi des moments où on doit s'exprimer en fonction de ses convictions. Eh bien, je vous le dis, il faut élire des députés qui ont des convictions. Et les convictions de Nathalie, elles sont ancrées dans les valeurs de la gauche, des valeurs qu'elle a toujours défendues dans tous les combats qu'elle a menés. Alors, il y a une chance dans notre circonscription, il y a une chance, effectivement, de faire gagner la gauche et surtout de porter à l'Assemblée nationale une députée qui aura une voix forte, qui aura une voix de gauche, qui aura une voix qui compte. Eh bien, j'appelle tous ceux qui souhaitent que la gauche se retrouve, que la gauche se rassemble, à se réunir et à voter dès le premier tour pour Nathalie perrin gilbert parce que c'est la chance à la fois pour notre circonscription et pour notre pays. Merci.